Bonjour à toi cher spectateur qui est venu ici pour voir un groupe de personnages assez iconoclaste terminer son aventure dans un univers. On l'espère, c'est supposé être le cas, mais on espère que ça va rester le cas. Parlons donc des Gardiens de la Galaxie volume 3 réalisé par James Gunn. Et l'histoire, je vais pas non plus tergiverser, les Gardiens de la Galaxie sont installés sur Nowhere. Ils semblent vivre leur petite vie tranquille, même si Raccoon semble un petit peu tristouné et en fait du jour au lendemain il va voir son passé lui revenir dans la gueule lorsque Warlock va essayer de le kidnapper, il ne va pas réussir mais il va réussir en tout cas à le blesser et du coup les gardes de la galaxie vont essayer de trouver un moyen de remettre sur patte Rocket Raccoon, c'est littéralement ça l'histoire et j'ai pas envie de vous en dire plus notamment de révéler certains personnages même si on va le faire au fur et à mesure de la vidéo mais je trouve ça intéressant de partir juste comme ça et pour en parler avec moi, et ben, il m'a tout simplement dit « J'adore les gardiens de la galaxie. » Et dans vrai. ma tête, c'était « Et si je lui proposais de faire une vidéo ?» C'est une bonne peux... association d'idées. <rire> ça va très bien. Et toi, Valentin Écoute, ça va. Bon, parfait. Euh, ça va parce que, personnellement, ce film, je l'attendais un peu comme, euh, je dirais pas une narlésienne, mais en tout cas au sein de l'univers Marvel, <rire> un peu une narlésienne, parce qu'on ne va pas se mentir. Marvel, depuis euh, quelques temps, euh, s'amuse à de temps en temps nous proposer des films complètement iconoclastes qui n'arrivent pas à convaincre les gens type Les éternels, des films plus génériques mais qui sont efficaces comme Shang-Chi, mais également un paquet de films hyper bateaux qui n'ont pas vraiment de sens, qui n'amènent rien de concret et qui sont supposés aboutir à une nouvelle phase qui ne semble avoir aucun but. Donc du coup, ce film, je me disais, bah soit ça passe, soit c'est vraiment la fin. Et si c'est la fin, et bah dans ce cas-là, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire, mais... Euh on va rien pouvoir faire. La preuve, vous voyez, cette vidéo, elle sort assez tardivement par rapport à toutes les autres critiques, c'est parce que, honnêtement, j'avais envie d'en parler avec PE, et sinon, je ne voyais pas l'intérêt de parler de ce film, parce que, dans ma tête, c'était un énième Marvel qui pouvait potentiellement sembler extrêmement vague et pas très intéressant. Heureusement, on avait tout de même James Gunn qui restait à la barre du projet. Rappelons tout de même qu'à un moment, ça a été un gros point d'interrogation parce que Marvel s'était débarrassé de James Gunn et qu'il est parti faire The Suicide Squad chez DC. Donc du coup, il est revenu, il a quand même fait sa conclusion, il nous a même fait un holiday special qui est euh, très générique et qui n'a aucune connexion avec celui-là, mais qui était amusant. Et on se retrouve donc avec ce volume 3, qui est donc la conclusion des Gardens de la Galaxie. Ça ne s'en cache pas, à aucun moment, James Gunn a dit euh, « Je vais laisser une porte ouverte ». Il n'y a pas vraiment de porte ouverte, c'est la fin. Et c'est là que je me tourne vers toi, P.E. Qu'as-tu pensé de ce volume 3 Eh bien, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, je dissocierais vraiment la forme et le fond. Donc, avec une forme qui est en fait très classique, hein, qui, euh, qui reprend toutes euh, les codes et les recettes des euh, deux premiers épisodes. Mais le fond est vraiment très intéressant parce que je trouve que là, les, les, les scénaristes sont allés plus loin dans la critique, la critique de nos sociétés. Avec des sujets euh, forts, donc, euh, qu'on peut évoquer maintenant peut-être. Oui, rapidement. si tu veux déjà les évoquer. Voilà, oui. donc très rapidement, sujet, euh, sujet évoqué. Euh, la souffrance animale, l'expérimentation sur les animaux, le transhumanisme, le, la critique de ceux qui se prennent pour des démurges, donc des sujets euh, très contemporains. Et euh, j'étais étonné, effectivement, de voir ça dans un film Marvel euh, euh, développé à ce point-là. Ouais, Parce que des clair. fois, bon, il y, y a des approches comme ça qui sont faites, mais c'est plutôt léger. En il fait, y a toujours de, de des bribes en fait, de thématiques, ou en tout cas de, de, de, de rapports avec la société qui sont évoqués dans certains Marvel. Il y a, y a toujours, Marvel, mais mais toujours des, petits, des petites passerelles, des ponts qui sont faits avec notre monde mais actuel. Mais parfois c'est fait avec subtilité, et parfois c'est voilà. fait avec énormément de grossièreté. C'est voilà, toujours évoqué de façon plus ou moins subtile, mais là on rentre vraiment dedans, et c'est clairement des sujets en fait, qui, qui fondent la trame et l'histoire. Donc euh, on ne peut pas les esquiver et, euh, et puis euh, c'est pas le but, ah, on voit que là vraiment on rentre dedans. Et ça c'est très intéressant parce que justement par rapport à cette trilogie, et eh bien là on a des sujets vraiment euh, d'actualité très sérieux, qui sont traités forcément avec, une, avec légèreté mais aussi avec beaucoup d'émotion, mm -hmm. et ça vraiment j'ai apprécié. C'est tout voir. ce que je veux voir dans un Marvel ce film. Mais c'est hallucinant d'en arriver à ce stade où on espère voir un truc, et quand on est satisfait, enfin c'est limite si je suis pas ressorti en me disant c'est le meilleur film Marvel que j'ai vu depuis très très longtemps. Ce qui, en ah, c'est ce pas vraiment le cas, puisque euh, si je devais le mettre à un niveau de certains films récents, je le mettrais au même niveau que les Eternels ou Shang-Chi. C'est des, des propositions très différentes, mais on reste dans cette idée que ça doit être un divertissement qui doit sortir de l'ordinaire. Je veux dire, les films de super-héros, on y est tellement habitué aujourd'hui que justement, ce qui nous intéresse, c'est de voir des films qui sortent de l'ordinaire. Ce film ouais, m'a bon. fait rire, ce film m'a fait frissonner, ce film m'a fait pleurer, ce film m'a fait aimer des personnages. Je n'avais pas envie de les lâcher à la sortie de la salle. C'est ça qu'il devrait y avoir, en fait, dans un film de super-héros. C'est cette passion profonde pour un groupe de persos, et à la fin, se dire, j'ai pas envie de les lâcher parce que je me suis attaché à eux. Et le problème, c'est qu'on a plus si souvent que ça, euh, cette sensation, en fait, devant les derniers ouais. Marvel. On a plus cette ouais. sensation de, oh, bah, c'était sympa, mais... Euh, on verra la prochaine fois mais euh, là ça marche pas type Ant-Man et la guêpe, le dernier, Mania, qui est exactement ça, c'est sympa mais lorsqu'on en sort on se dit bah euh, je l'aurais oublié dans 3-4 oh, jours quoi Non mais c'est qu'on passe un bon moment Exactement On passe un bon moment, c'est agréable, c'est un bon divertissement Mais euh... tout comme c'est agréable de regarder une vidéo sur Youtube le soir et le lendemain bah, soit on, on est va, pas va vaguement chose. discuter oui. sur le sujet soit on va se dire bah c'est bon passons à la suivante Non, non mais, mais parce que ce film là a plus de profondeur, Exactement. tout simplement. Ce film a plus de profondeur et du coup, euh, il nous attache un peu plus, il nous accroche plus. Et il est généreux. Ça peut sembler bête mais il est très non, généreux, il est structuré, il est intelligent, il est prenant, il est divertissant et à aucun moment il ne se dit qu'il doit amener plus de sérieux ou au contraire amener plus de comiques. Il arrive toujours à trouver cette balance et c'est ça la grande force de James Gunn, c'est qu'on parle quand même d'un groupe de super-héros basé sur euh, un mec qui n'a pas de second degré et qui veut taper la gueule de tout le monde, euh, <rire> une extraterrestre que son père a maltraitée et qui depuis a perdu le sens de l'humour, un mec qui est complètement en décalage par rapport à la société, mais qui assume ça, notamment ici on se en se beurrant la gueule, euh, un putain de raton laveur équipé d'une <rire> technologie cybernétique et qui jure comme un chartier, et un arbre qui s'appelle euh, Groot et qui dit tout le temps je s'appelle Groot. C'est ça. Réussir à construire un film cohérent, logique et prenant avec ça comme base, il y avait que James Gunn qui pouvait y arriver, et franchement, bah, c'est encore une fois ce qui fait la force de ce gardien de la galaxie. C'est de prendre des personnages marginaux et complètement décalés par rapport à tout ce qu'on a habitude de voir et se dire crédibilisons-les. Ouais, et puis c'est vraiment un travail sur euh, cette histoire, hein, sur l'amitié. C'est vraiment une histoire d'amitié, mais... Euh, alors forcément, avec ce que je disais tout à l'heure, avec la forme donc Marvel, les Gardiens de la Galaxie, donc, euh, évidemment qu'il y a de l'humour, il y a un côté décalé, bah oui. mais il y a aussi, malgré tout, un côté en fait très sérieux. Très, oui. très sérieux sur, euh, bah, sur justement comment euh, comment sauver un ami. Voilà, et, euh, et on sent que ce qui est bien, c'est que dans cette écriture, tous les personnages sont impliqués, et tous ont ce but commun, cet idéal, de « il faut sauver notre ami ». Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est bah, pas fréquent, en oh fait. Et euh, alors, les films sur les Grandes Soeurs d'amitié ça existe, mais là, forcément, la source Marvel, c'était pas fréquent, et, et vraiment, je trouve que ce, pour le coup, ce genre est renouvelé grâce à ce film. Voilà, donc moi, franchement, euh, je suis très très très agréablement surpris par ce film, et, euh, et j'aime beaucoup ce film. Et pour moi, vraiment, c'est un peu un OVNI, sans jeu de mots pour oui. ce film intergalactique, mais <rire> c'est un OVNI, dans, dans, je trouve, dans, dans l'univers Marvel. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je trouve qu'il vraiment... il est vraiment il différent des autres. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Allez. Donc basé sur les personnages de Dan Abnett et Andy Lanning, euh, écrit donc seul par James Gunn. Euh, ce qui est tout de même rare pour le préciser parce que depuis maintenant pas mal de temps, la plupart des scénarios de chez Marvel sont écrits par une tripotée de scénaristes qui enchaînent les films à l'appel. C'est intéressant de voir encore une fois que les Guardians de la est cette anomalie au milieu de tout ça où c'est un seul auteur qui a conçu, développé et mis en place ces personnages. Donc il y a réellement une structure qui bon. accompagne ça. Il y a une logique aussi qui fait que, si on ne peut pas non plus dire que la trilogie soit parfaitement cohérente, on peut très facilement faire un pont entre le premier et le dernier film. Celui ouais. du milieu est un petit peu plus étrange, un petit peu plus iconoclaste. Moi personnellement je l'aime beaucoup parce que je trouve les thématiques parentales plutôt bien développées bien et développées. assez intelligentes. Et très drôle aussi. Et très drôle aussi, oui. très décalé tout en étant cohérente. Mais c'est vrai que... Plus le film avançait ici, plus je me disais que la structure narrative finalement des Gardiens de la Galaxie volume 1 et des Gardiens de la Galaxie volume 3 avait beaucoup de points communs. On démarre avec une petite aventure, et les personnages se regroupent, on se retrouve dans un endroit qui pourrait faire penser à une prison, comme dans le premier, où ils vont devoir s'évader tout en récupérant un artefact, et ainsi oui, de suite pour finalement récupérer des trucs, traverser différentes étapes, rencontrer un antagoniste, une première fois l'affronter, se foirer et recommencer. C'est une structure qui est très classique, mais qui est vraiment à mettre en parallèle, je trouve, avec celle du premier long métrage, qui était tout aussi iconoclaste et tout aussi barré, tout en étant simple. C'est aussi bien de le rappeler. C'est vrai. Mais à l'époque, je me rappelle moi personnellement, j'avais surkiffé les Gardiens de la Galaxie parce que les Marvel se ressemblaient tellement et on était tellement dans une phase, tu sais, tu sais la phase où on avait Thor de Iron Man ouais, ouais, toute la préparation, tout, euh, tous les films un peu un peu naze, un peu moyen ouais. où on se disait c'est déjà en train de s'essouffler. Et tu avais ce film là qui débarquait un peu Avec de nulle part. Une pas. vraie fraîcheur, un vrai renouveau. Bah parce qu'en fait vrai à l'époque, je me rappelle, personne n'y croyait. Les BD, bah, ça faisait rigoler tout le monde, mais tout le monde est en train oui, de se dire comment sûr. on va crédibiliser cette bande de de, de, de mecs complètement surréalistes qui sortent d'un univers pulp éclaté, comment on va les crédibiliser au cinéma? Donc ce qui fait qu'on avait laissé une totale liberté au réalisateur qui en plus débarquait nulle part à ce moment-là, parce que à part avoir scénarisé les scooby doo et réaliser Sliver, il n'avait pas fait grand-chose, James Gunn... Euh... Pas, en plus, ce n'était pas un super CV, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tant mieux, c'est génial pour lui. Mais du coup, ça lui avait permis d'avoir une totale liberté, genre, bah laissez-moi faire ce que je veux, parce que vous n'y croyez pas au perso, et vous verrez bien ce que ça donne. Et du coup, bah je voilà, sais ce que ça a donné. Ouais. Et du coup, ouais, j'aime bien cette structure ici, qui veut vraiment jouer la carte, de, comme tu l'évoquais, d'amener de, de l'émotion, tout en amenant des thématiques qui sont quand même assez profondes et assez actuelles. Et c'est ce qui est très intéressant, finalement, mais dans ce sûr. scénario. Bien sûr. Et euh, moi comme toi, l'écriture, bah, vraiment, et puis après il bon, y a le jeu, il y a toute la mise en scène, mais moi ça m'a aussi profondément touché. Et, ouais, et comme toi, alors moi j'ai aussi euh, beaucoup ri, mais j'ai aussi pleuré. Euh, c'est le premier film Marvel qui me fait pleurer, quand même. Voilà, euh... Je suis en train de réfléchir, mais je crois que t'as raison. Moi, ça, en tout cas, pour moi, c'est le premier. Ouais, parce que je réfléchis, mais ouais, je crois que j'ai jamais eu autant d'émotions, en fait, devant un Marvel, enfin... Même, tu vois, c'est bête à dire, mais même Infinity War et, et Endgame non. qui pouvaient être oui, touchants euh, dans leur fin, C'est ça. Ça n'avait pas l'impact émotionnel et affectif que, que ça ici. Mais parce que l'histoire seraient pas la même. Parce que euh, oui, dans les dans Endgame, Infinity Wars, il euh, y a une, une grande fresque, c'est une épopée. Donc il y a un côté épique et oui, on peut, euh, on peut être pris au jeu. Mais on ne va pas, euh, pas tomber dans les larmes et dans l'émotion. Ah alors, bah tu sais, là... euh, si tu savais Endgame, moi j'ai un souvenir de séance où à la fin c'était vraiment euh, tous les nez qui reniflaient, tous ah, ouais. les qui se mouchaient. Et moi j'étais un peu en train de regarder ça en disant « Ouais, bah, bah c'est bien. » C'est bien pleurer. Bah, c'est ouais. beau. Mais non, mais tant mieux. c'est aussi... Le cinéma sert aussi à ça. Mais euh, oui, non, mais non je ne vais pas pleurer à la fin de game. Mais là, par contre, j'ai pleuré. Ouais. Mm. Ouais, donc, franchement, donc euh, bravo. Bravo Marvel. Et euh, bravo le gardien C'est clair. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a une. C'est un point qui manque beaucoup, je trouve, au dernier Marvel. C'est de structurer les personnages et de leur donner une logique de développement au fur et à mesure que le récit avance. Et Dieu sait que dernièrement, c'est un peu. On préfère baser les films sur des concepts ou en tout cas sur une aventure qui va être prédominante au personnage ce qui fait que du coup en tant que spectateur c'est un peu compliqué de s'accrocher au héros je pense par exemple un exemple qui me vient tout de suite en tête c'est le Multiverse of Madness avec Doctor Strange le premier oui, Doctor Strange oui. est vraiment bien parce qu'on a une structure qui entoure le héros qui va jouer justement autour de sa découverte ouais, des pouvoirs etc le 2 c'est juste on balance plein d'effets on balance une structure narrative qui est complètement éclatée et uniquement basée sur « Oh, regarde ce qui se passe dans cet univers Regarde ce qui se passe dans cet univers !» Et du coup, le personnage de Strange n'a pas de développement. Et même Wanda qui est en face, elle n'est pas si structurée que ça. Sauf si on a vu la série avant, mais il faut, faut se taper, de... taper une série de 9 épisodes. Ouais. Et c'est peut-être la grande intelligence qu'a James Gunn, c'est d'avoir toujours structuré les films Les Gardiens de la Galaxie comme des films Les Gardiens de la Galaxie. Pas comme étant canon, finalement, à l'univers Marvel en tant que tel. A aucun moment, si, si, si tu veux te taper la trilogie euh, des Guardians de la Galaxie, tu n'as pas besoin d'avoir vu tous les autres Marvel d'affilée, contrairement, ah contrairement à ça, ça tous les autres. à tous très bien. Et c'est ce qui fait la grande force. C'est ce qui faisait aussi un petit peu la force au début de Ant-Man. Quand tu regardais le premier Ant-Man et le deuxième Ant-Man, c'était vraiment des histoires annexes. Ça se passait en dehors de l'histoire, c'était vraiment juste les persos qui vont vivre leur petite aventure. Et je trouve que depuis, on va dire, la fin de la phase 3, et le début de la phase 4, on se retrouve avec des longs-métrages qui veulent absolument être sériels et qui en oublient du coup d'avoir une logique propre au film en lui-même. Ouais, et puis il y a aussi euh, l'aspect euh, tout simplement euh, mercantile. On est euh, on est dans la largement, galaxie, de euh, Disney, bien sûr, largement. donc il faut faire des productions. Et donc euh, toutes les productions sont liées les unes aux autres, et euh, pour euh, relier tous les univers. Et euh, donc effectivement, il faut avoir vu, euh, pour bien avoir toutes les clés, il faut avoir vu euh, tous les films, toutes les séries. Et ça c'est vrai que bon alors après quand on est un fan euh, complet de Marvel et, euh, et ben c'est appréciable Quand on est euh, juste euh, quelqu'un qui comme moi apprécie euh, cet univers mais sans aller euh, plus loin bah, c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant de ne pas avoir toutes les clés de compréhension comme dans effectivement Strange 2 Mais, euh, mais par contre oui, ouais, les gars de la galaxie vraiment se regardent euh, uniquement sur la trilogie, pas besoin d'avoir euh, vu le reste Et ça c'est vrai que c'est appréciable Ouais complètement Et puis on a un bon antagoniste qui est vraiment bien structuré qui a un côté ben, très démurge. Donc oui, tu viens de m'apprendre, okay. est, euh, qui <rire> oui. est que je vais potentiellement beaucoup réutiliser, du coup. Ah ben bah, sinon, non, mais voilà, oui, ça fait partie ouais, de, de, la, de, de, de tout ce travail d'écriture, mais oui, forcément, alors les, les démurges, c'est euh, toutes ces personnes euh, qui, euh, qui se prennent pour Dieu ou pour des dieux et qui veulent du coup euh, changer euh, le cours des choses, souvent euh, à mauvais escient, même si euh, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, même si à la base l'intention est sans doute noble, mais en fait, concrètement, dans les faits, euh, ce n'est plus le cas. Voilà, donc là, quand je disais tout à l'heure, oui, euh, ce film critique aussi hein, le, le transhumanisme, euh, donc euh, la technologie à outrance qui permettrait de dépasser la condition d'être humain, ou, euh, ou euh, les fausses utopies, créer des sociétés parfaites, etc. Bref, tout ça... En manipulant l'humain et en manipulant ce qu'il est.. C'est ça, le, la biologie, l'ADN, la technologie, euh, le, le, le mental, la psychologie. Bref, tout ça, ça fait partie euh, de, des démiurges. Donc euh, ce film est une belle critique aussi sur ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés, donc euh, au très haut niveau. Et tout ça est très intéressant, vraiment. C'est pour mmh. ça que ce film, euh, c'est pas seulement un divertissement, il y a aussi une, une lecture de notre société et des dérives de notre société, de la technologie et de certaines stratégies, et c'est très intéressant de le voir aussi pour ça. Et pour compléter ce que tu dis, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a donc cette critique, et en parallèle, on va mettre en opposition une thématique que je trouve très juste, c'est la thématique de l'affectif. Chose donc. qui est souvent, euh, on va dire, un peu mis en avant toujours de manière logique, c'est-à-dire que forcément, des personnages vont être liés les uns aux autres, donc l'affect, il est cohérent par rapport à l'histoire. Mais ce qui est intelligent ici, c'est que, comme Pierre-Emmanuel vient de le démontrer, on a un méchant qui est vraiment basé sur l'idée de manipuler l'humain pour créer une société parfaite. Et en face, on nous montre l'imperfection, par l'émotion et par l'affect que l'on va ressentir par rapport à des amis ou à des proches. Et c'est intéressant parce que ces personnages, ce n'est pas une famille. Ce n'est pas comme par exemple dans Ant-Man où tous les personnages sont liés par les liens du sang Ils et ont... donc du coup, Ils il y a une connexion fait... évidente qui se fait entre eux. Là, ici, on est sur des personnages qui n'ont rien de commun, qui à aucun moment ne sont liés par le sang, mais qui pour autant se considèrent comme une famille. Oui, mais c'est les familles de cœur. Mmh. C'est des fois même les familles euh, les plus fortes. Hein. Les familles ah, bah, de en fait, cœur, ouais. les liens du cœur sont des fois beaucoup plus forts que les liens du sang. Donc, euh, effectivement, et là, on a vraiment... Euh... C'est un film ouais, ça qui est presque familial aussi. Mmh. Et euh, et ouais et le le le, le dans le dans l'écriture, dans dans le même dans le jeu, je trouve que les acteurs étaient vraiment, je trouve très impliqués mmh. dans ce dans leur dans leur personnage et dans et dans le scénario. Et c'est vrai que l'émotion ressort beaucoup et justement je trouve que des fois il y a le il y a le piège de se dire ouais mais est-ce qu'on va pas faire quelque chose d'un un peu mièvre quand on parle de c'est le risque l'histoire d'amour mais au sens euh, au sens de l'affiliation de l'amitié est-ce que oui est-ce que ça va pas être un petit peu trop larmoyant ah, est-ce que bon ouais est-ce que ça va pas être un peu un peu naïf un peu niais et en fait bah, pas du tout pas du tout donc et je pense même qu'enfin on voit que les, les acteurs ont pris beaucoup de plaisir à jouer mm. et à jouer ensemble et à jouer cette histoire là et ça c'est très agréable Et c'est pour moi ce qui fait la différence en termes de mise en scène euh... Moi ce que j'adore c'est que James Gunn a son univers visuel et esthétique oui. et Dieu sait que les projets qu'on a eu dernièrement au sein de l'univers Marvel ont tendance des fois à avoir des esthétiques pas forcément très marquées ou en tout cas qui n'ont pas une identité propre et je trouvais par exemple, je sais que je fais beaucoup de liens avec ce film mais c'est parce que c'est la dernière sortie, Ant-Man et la guêpe par moments faisait beaucoup penser justement aux gardiens de la galaxie et à tort, dans le sens où on rajoute euh, des, des personnages avec des gueules un peu surréalistes à la Star Wars ou à la Star Trek, chose qu'avait déjà fait James Gunn dans le premier et dans le deuxième, et qu'il refait une nouvelle voie ici en ayant vraiment un univers bah, un peu pulp, un peu décalé, un peu déjanté, avec des persos qui pourraient être tout droit sortis de vieux nanars américains des années 50, enfin je veux dire quand on débarque sur la, la planète de, de l'OlgoCorp si je me plante pas, ça. avec les gardiens entre guillemets de la planète qui sont littéralement des bibins Michelin, Ouais complètement. mais orange Mais assumé, Mais assumé. assumé pleinement pour le côté marrant. Avec des pustules et des boutons partout. Mais c'est ça. Mais ça, ça fait partie de l'identité de James Gunn, je veux dire, il a toujours aimé un petit peu jouer justement sur les décalages comme ça. Enfin, c'est un mec qui vient de la trauma, et la trauma c'était un truc dirigé par Lloyd Kaufman, où c'était l'objectif de faire des trucs un peu craspec, un peu dégueu, un peu déjanté, enfin... Toxic Avenger, si vous ne connaissez pas, regardez ce truc-là, c'est l'un des films les plus dégueulasses du monde, mais également l'un des films les plus fun. Et James Gunn, hein, c'est un de ses films de chevet, c'est comme ça qu'il a fait ses armes de guerre au sein du cinéma, c'est avec ces films-là. C'est euh, Troméo et Juliette, je crois que c'est un des films qu'il a fait avec Lloyd Kaufman, qui est un espèce de truc surréaliste et dégueulasse, enfin c'est extraordinaire de nullité, mais... C'est ce qui fait l'identité de James Gunn, c'est qu'il a grandi avec cette idée de concevoir le cinéma comme étant un truc déjanté, décalé, et qui ne doit pas avoir forcément de cohérence. Et on le sentait déjà dans l'écriture des Scooby-Doo, on le sentait aussi dans Sliver, qui était vraiment un espèce de film de genre craspec avec des limaces suceuses et bouffeuses d'humains. Enfin, c'est ça en fait l'identité de James Gunn, c'est à mi-chemin entre le crado, le déjanté, le barré, et en même temps la cohérence toujours par rapport à ce qui doit amener les personnages. Oui et puis là il y a forcément aussi un cahier des charges de production qu'il doit respecter malgré une certaine liberté donc c'est vrai que euh, c'est très intéressant parce qu'en plus c'est vrai que le, le, dans l'histoire de Garde de la Galaxie il y a toujours cette, euh, ces références aux années 90-80, euh, on le retrouve évidemment dans, dans la BO, ah, bah, mais, euh, mais forcément <rire> il y a toute ouais, la, la, la pulp cultu culture qui est là et euh, c'est toujours, euh, toujours super intéressant d'avoir euh, cette petite référence, ce petits clin d'œil et c'est vrai qu'il le fait aussi dans sa mise en scène et dans son univers visuel. Et moi j'avais aussi envie de parler d'un truc, alors ça peut sembler anecdotique, mais moi ça m'a vraiment marqué, c'est le travail de la photographie qu'il y a dans ce film, que j'ai trouvé assez impressionnant, parce que je ne sais pas si c'est le même directeur de la photographie avec lequel il avait bossé sur les deux précédents Gardiens de la Galaxie, euh, Henri Braham du coup, mais euh, je trouve qu'il y a un truc visuel dans son métrage, ouais, je crois que c'est avec lui qu'il a déjà bossé, mais euh, Ouais c'est ça, il a bossé avec lui sur le 2 seulement. Je trouve qu'il y a un travail sur la courte focale et le grand angle, qui est très intéressant ici, je pense notamment au fameux plan-séquence de baston qu'il y a vers la fin du film. C'est un plan-séquence oui, oui, oui. qui est très travaillé et qui, oui, oui, oui. pour moi, est synthétique de ce que n'arrive pas à faire Marvel depuis un paquet de temps. Parce que c'est l'exemple typique de ce que tous les films d'action américains veulent faire depuis je ne sais quelques années. Faire des plans-séquences avec plein d'actions dedans. Mais Dieu sait que faire oui, un mais... plan-séquence, c'est d'une complexité immense et surtout, le rendre lisible tout en ayant des effets de style, c'est hyper difficile. C'est très compliqué. Mais ici, le plan séquence d'Henri Braham et James Gunn est extrêmement bien fait, je trouve. Et surtout, démontre un travail du détail et de la logique du mouvement qui permet à l'ensemble de cette scène d'être très impactante, fun, drôle, délirante, mais cohérente. Ouais, et puis elle est très alors elle est très très bien chorégraphiée et là on voit qu'il y a tout un travail en amont pour justement pour travailler chaque mouvement, chaque mouvement de caméra aussi en plus des mouvements des acteurs. Euh, et c'est vrai qu'en fait c'est pas une scène qui dure très longtemps Non Mais Alors évidemment parce que c'est tellement complexe à faire Mais c'est vrai qu'elle est très efficace Et euh, elle, est très, euh, elle est très percutante Et c'est vrai qu'elle est très originale aussi Et si je ne me plante pas, elle fait écho à la scène de l'évasion de prison dans le premier Gardien de la Galaxie ah, Qui oui, était bien aussi vu. en plan séquence ouais, bien vu. Et qui avait quasiment les mêmes mouvements En tout cas ça, ouais, ça, ouais, ça se ressemble C'est vraiment vrai. à quel point je pense James Gunn a pensé son film comme étant un espèce de miroir inversé en fait du volume 1 et encore une fois, moi je salue la prouesse parce que Dieu sait qu'il y en a plein qui essayent de faire ça et qui n'y arrivent pas toujours. Euh, et au-delà de ça, euh, je trouve qu'il y a aussi un travail très intelligent sur les échelles dans le film. Le gigantisme est constamment bien mis en perspective. Oui. Ce qui, encore une fois, est compliqué dans le scope. Je prends un exemple tout bête, mais vous regardez Pacific Rim, vous regardez Pacific Rim Uprising. Il y en a un qui est tourné en flat, il y en a un autre qui est tourné en scope. Et bah, dans le premier, on voit vraiment des immenses robots. Dans le deuxième, on voit des jouets littéralement je t'invite à faire ce comparatif je vais, moi, je... Les, je vais les re-regarder ce comparatif ouais, m'avait euh... personnellement beaucoup fait rire parce que je n'avais pas compris la logique d'utiliser ce format et je trouvais que compliqué. ça faisait perdre beaucoup de la puissance qu'avait le premier film sur le deuxième et là, malgré le fait que ça soit un scope on ne perd pas le gigantisme il y a toujours enfin, cette remise en perspective de tout petit personnage face enfin, à un immense vaisseau par exemple qui va sortir de terre et qui va décoller et je trouve que c'est la grande force encore une fois de James Gunn c'est de jouer avec les échelles c'est saisissant. C'est vrai. C'est vrai que c'est très, euh, c'est très impressionnant. Et euh, et vrai qu'en plus ça s'inscrit parfaitement dans l'histoire, dans le scénario. Donc euh, c'est vrai que tout, tout tient bien en fait dans ce film. Moi je lui trouve très peu de défauts finalement. Bah, le seul défaut, on l'a pointé. Fin, tu l'as pointé du doigt et j'ai pas voulu rebondir dessus au début, c'est que ça ressemble beaucoup au premier ou au deuxième en termes de structure. Mais est-ce que c'est ouais, réellement ce que, ouais, un défaut que derrière pas un ça sert euh, Non c'est quelque chose de cohérent, ouais, de logique. Ça, pour moi c'est vraiment la cohérence, ouais. c'est que. Euh, on a une recette, sans doute qu'on avait oui, on a un cahier de production qui est, qui est clairement défini, on a le réalisateur qui est clairement défini, et du coup on est dans ce même objet scématographique, puisqu'on fait une trilogie, donc on garde les éléments de la trilogie. Et toutes les trilogies efficaces ont fonctionné un peu sur le même principe. Tout à fait. Voilà, Première trilogie Star Wars, trilogie Indiana Jones, voilà. ça fonctionne sur les mêmes, exactement les mêmes principes. Bon, là je te cite les grandes trilogies. Là, oui, hein, oui. Qui, on ne euh, peut pas forcément sait. faire le comparatif, mais. Non, mais, non, non, est mais là, juste est là. le comparatif sur le fait qu'on a des. Euh, on Créer a, des, une cohérence on dans a les une cohérences, trilogie. on a les éléments, les mêmes éléments qu'on retrouve à chaque fois. C'est ça. C'est ce qui fait euh, le, le, le, la base, la structure. Après, je comparerai pas parce que pour moi, la grande créativité de la trilogie Indiana Jones, c'est que le premier est excellent, le deuxième est bon, le troisième est un chef-d'oeuvre pour moi. Ouais, alors il y a un grand débat, faudra qu'on fasse une vidéo sur la trilogie Indiana Jones. On fera un grand débat là-dessus. Mais le 2 est trop décrié alors qu'il est très bon. Il est bon, il est bon. Mais comparé au premier, au 3, c'est différent. On Mais on est un peu sur la même idée ici, c'est-à-dire qu'on est encore une fois sur un deuxième volet qui semble un petit peu décalé en tout cas par rapport à ce que le premier était, qui fonctionne tout de même bien, mais c'est vrai que pour le coup, là, on est sur un troisième volet qui, pour moi, a une, a une structure et une manière d'être composée par James Gunn qui est beaucoup plus sentimental, en fait, parce qu'on sent que lui-même, oui, il a un petit monde. peu, je pas la haine, mais on sent qu'il est un peu triste aussi de laisser ses personnages, et on sent que ça lui fend le cœur de se dire bah, « il faut qu'on les lâche, parce que si on les garde un petit peu trop, bah, on va se retrouver comme avec Thor 4, on va se retrouver potentiellement comme avec d'autres films Marvel qui vont arriver, qui ont tendance à trop tirer la corde, et lui, au moins, il a cette clairvoyance d'esprit de se dire bah, c'est bien, je les ai fait voyager, ils ont fait leur petite aventure, ça sert à rien de pousser le bouchon trop non, loin puis, pour qu'à un moment les gens sûr. se lassent et en est marre. C'est sûr, et puis il faut savoir lâcher aussi, c'est important à un moment le Lâcher donné, prise. Fait... Oui, mais puis lâcher ses personnages, lâcher son... Son... sa production, son univers, se dire voilà on a fait, euh, on a fait une trilogie, c'est très bien, c'est vrai que ces trois épisodes qui racontent quand même, pour moi c'est vraiment trois histoires différentes, même si évidemment on a le même personnage, on a le même univers, mais c'est très cohérent, mais voilà, ces trois, trois bons films, et c'est vrai que pour moi, le troisième vraiment finit en beauté. Et c'est vrai que ce côté sentimental est très... Et pas au sens péjoratif du terme. Ah non, jamais Ce côté sentimental est vraiment très agréable et très bien traité. Casting Casting. Ce casting que tu as déjà évoqué, mais qui a une alchimie absolument folle. Oui. Euh, donc on peut parler de Chris Pratt bien évidemment, on peut parler de Zoé Saldana, on peut parler de Pom Clementiev, on peut parler de Dave Bautista, euh, on peut parler de, vas-y, que je ne me plante pas, que je ne me trompe pas au niveau des noms, mais on a... Euh... <rire> Alors, Chukwuki... oui, Chukwudi Iwuji qui joue donc le Grand Méchant. Oui. Euh, des tout à fait. On a également Bradley Cooper Qui a tout de même un rôle beaucoup plus important Que dans les précédents ici Et qui ah, s'en sort vraiment bien dans le rôle vocal C'est bien de le préciser Parce que euh, le... Rocket Raccoon Est joué par Austin Freeman sur le plateau Donc c'est bon de le préciser Mais donc il y a un acteur aussi sur le plateau Qui s'en sort également très bien euh, On peut citer également Karen Gillan qui joue Nebula mm -hmm. On peut citer bon, Vin Diesel qui joue Groot Mais c'est oui, pas évidemment. non plus euh, exceptionnel Comme interprétation euh, On va citer Shungun. Oui. qui est donc euh, le dernier membre des Gardiens de la Galaxie dans ce, dans ce bout-là. Enfin, ce qui est hallucinant, c'est que tout le casting est bon. Et il n'y a pas un interprète qui ressort moins que l'autre. Non, c'est vrai. Ce qui peut être d'une immense complexité dans ce genre de film, parce qu'on peut rapidement imaginer qu'il y a un personnage qui va ressortir un petit peu plus qu'un autre. Non, et puis ils ont tous bien leur place. Mmh. Ils ont euh, tous à peu près euh, le même temps quand même euh, d'apparition à l'écran. Et, euh, et ils, sont, euh, ils ont tous, je trouve, euh, leur côté, alors avec... D'un côté, l'humour, la dérision, mais aussi l'aspect plus sérieux et plus sentimental. Et, euh, et ça, c'est très agréable. Et il euh, y a un bel équilibre, je trouve. Et c'est un point qu'on n'a pas forcément trop évoqué, mais je trouve qu'ils ont chacun leur parcours. Oui. Leur parcours ah ouais, tout à fait. évolutif et dramatique. Il y en a un qui va comprendre qu'il doit devenir père il y en a une autre qui va comprendre qu'elle est plus là pour apporter une sorte d'équilibre il y en a une autre qui est plus là pour comprendre que euh, c'est pas parce qu'elle est complètement cabossé de tous les côtés, qu'elle ne peut pas avoir un peu d'humanité. Il y en a un autre qui va juste réussir à cerner qu'il a fait son petit voyage et qu'à la fin, bah, il doit juste rentrer chez lui. Et je trouve qu'ils arrivent tous très bien à retranscrire ça émotionnellement. Je trouve que, par exemple, le duo que forment Pom clémentieff et Dave Batista est vraiment drôle et est toujours très humain. Et ouais, toujours, bien sûr. Toujours. pas des humains, mais pour autant, ils sont toujours très humains, ouais, très et, touchants, et puis, très sincères. Et puis, l'histoire, quand même, laisse euh, des pistes. Même si là, on évoquait que ce sera sans que la fin, mais pour quand même une éventuelle suite. Parce qu'on sent qu'il y a quand même des, des, des lièvres qui sont levés comme ça, en se disant, bon, il y a des leviers pour, euh, pour une éventuelle... Euh... Oui, notamment une première scène post-générique qui clairement ouvre la porte sur une, une autre aussi. possibilité. Ouais, ouais, mais euh, voilà, c'est, je pense, la petite blague de James Gunn en mode, « Regardez, on pourrait faire ça, mais c'est pas forcément euh, maintenant <rire> qu'on est obligé de le faire. On peut attendre un peu. » Non, mais et puis même vraiment au, au niveau de l'évolution personnel de chaque personnage, on voit qu'il y a des pistes pour avancer là-dessus, pour continuer à les explorer. Tout à fait. On arrive à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que tu retiens de ce volume 3 et de cette conclusion des gars J'en reviens à l'introduction. Je retiens un film différent des autres, différent par les émotions, les sentiments qui sont liés à l'écriture et au-delà de ça, qui se qui se retrouvent dans, dans tout le film, qui transpirent dans tout le film, et puis euh, ces grands thèmes, ces thèmes actuels de notre société, qui sont euh, vraiment mis en avant et pas juste un peu, c'est-à-dire que là, on est vraiment à fond dedans. Et euh, notamment, moi, ce qui m'a le plus marqué, ouais, c'est vraiment cette, euh, cet aspect sur la souffrance animale, euh, l'expérimentation animale, et même, je trouve ce qui est intéressant, c'est que là, on va encore un peu plus loin, avec euh, une petite note sur les œufs, expérience de mort imminente, qui fait partie maintenant de la science un peu moderne, là où c'est beaucoup, beaucoup, il y a eu beaucoup d'études dessus. Et ça c'est très intéressant de voir ça dans un film, euh, dans un film Marvel. Oui, je complètement te soutenir. Ouais. Disons que vous ne serez pas surpris par la forme du film, mais vous serez surpris par la qualité de composition du oui. long métrage et surtout la preuve que James Gunn maîtrise son univers, maîtrise ses personnages, sait dans quelle direction les embarquer, sait quand s'arrêter. Hein Oui. Sait quand s'arrêter. Je fais des clins d'œil au cas hein. où euh, Mais clairement, ça démontre surtout qu'on peut amener une conclusion sans perdre de vue que ces personnages ont existé et vont résonner derrière. Et c'est en fait ça que j'ai envie de retenir, c'est que là où on va avoir beaucoup de personnages qui je pense au fil du temps vont s'effilocher et vont laisser une marque un petit peu vague dans la tête des gens et donner l'impression en fait d'un, si ce n'est d'un goût d'inachevé, en tout cas d'un goût d'amère, je trouve que les Gardiens de la Galaxie vont rester vraiment dans la phase Marvel actuelle comme étant la trilogie qui a su comprendre que les personnages avaient fini leur histoire. Oui. Et Dieu sait que c'est ouais. immensément compliqué et que c'est un petit deuil qu'il faut faire. Mais au moins, ça donne un très bon film. Vraiment un très bon film au sein de l'univers Marvel. C'est vraiment ma petite claque dernièrement et c'est vraiment mon petit coup de cœur. Ah, ce film fait du bien. Mais ce Clairement, film fait euh... vraiment du bien. Ouais. Donc vous l'aurez compris, allez voir Les Gardiens de la Galaxie volume 3 de James Gunn vous n'allez pas perdre votre temps, vous allez ressortir joyeux, vous allez ressortir touché, vous allez ressortir potentiellement avec les yeux rouges, mais c'est le but Très du film, et je pense que sa grande réussite c'est de nous faire passer par plein de stades émotionnels tout en nous racontant une histoire, et aussi, en ayant une durée de deux heures et demie, sans paraître trop long. Ah complètement, on voit pas le temps passer. C'est bien de le préciser. Ouais, aucun problème. Merci mon cher Péo. Merci à toi Valentin. Vous vous souvenez que c'est un plaisir de bah, t'avoir ici. Un plaisir partagé tout le temps. Je sais qu'on se retrouvera bientôt. Oui. Je sais pas encore pourquoi, mais, mais j'ai potentiellement une idée. Et d'ici là, on va <rire> dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus A bientôt Tu as finit, donc Ouais, j'ai mon ventre qui gargouille, Ça t'a donné est... Est envie. C'est l'émotion de... ça, te... ça te fait des petits papiers ouais, dans, dans le ventre. Ouais, ça m'a fait des dans le ventre, complètement. <rire> ça me... Je vais aller pleurer.